Bonsoir à vous Nous vous souhaitons, Brigitte et moi, une très bonne année 2019 en magie Tout à fait Pour commencer en beauté, j'ai puisé dans le livre de John Carré qui s'intitule Minimalistica, que voici, une petite merveille, que je vous présente maintenant Alors je t'ai concocté aujourd'hui un petit tour de carte exceptionnel. Un petit tour de carte dont tu vas être l'actrice en fait, parce mmh. que tu vas participer. D'accord alors, pour commencer, je vais te demander, tiens, tu, tu sais mélanger à la, à le, à le, le, à le jeu à l'américaine Non. Tu sais pas Il y a plusieurs façons de le faire. Bon, je vais le faire à ta place. On va le faire simplement. On pourrait le faire sur table. Moi, je bien de le faire comme ça, tout simplement. T'as les mélanges euh, style euh, à la française. Tu connais les, les mélanges à la française un petit peu T'as déjà vu ça mm -hmm. Ouais, t'as déjà vu. T'as aussi les mélanges... Euh, bah, Par exemple, tu prends un tiers du jeu... Que tu déposes à côté tu recoupes et tu mets là non euh, la moitié la moitié du jeu tu coupes la moitié du jeu encore que tu déposes là d'accord et puis le reste à la limite tu peux le mettre là d'accord ça c'est du coup d'accord tu as des mélanges euh, je pourrais t'en montrer plein mélange japonais mélange belge enfin <rire> plein de styles de mélange je voudrais tiens, que tu prennes suite aux, aux différents mélanges, que tu prennes les 5 cartes. Les 5 premières cartes, par exemple, tu ne les montres pas, tu les prends et tu les, tu les, tu les gardes fa face vers toi, d'accord Oui. Tu vas mémoriser simplement, la, allez, disons, la, la carte la plus, la plus forte. Mm -hmm. C'est fait C'est fait. Donc ces 5 cartes, tu les remets dans le jeu et tu remélanges le jeu. Bah tiens, à la française, comme tu connais. Je remélange tout Tu remélanges le jeu, bien, bien, bien. bien. Et ce qui serait fort après C'est que je puisse mentalement oui. Trouver ta carte Donc tu y penses très fort à ta carte Oui D'accord Alors euh, Mon intuition dit Que tu as choisi une carte noire Oui Tout à fait Je pense que c'est du pic Tout à fait et je dirais même plus, c'est une carte une carte haute, c'est une carte, c'est une figure. Oui. Le Valet pique. Yes. Tout à fait. Ce qui est super étrange, c'est que tes pensées sont les miennes en fait. Ah bon Depuis le début. Tu as pris 5 cartes, tu as mémorisé, tu as pensé à une carte. Tout tu l'as démontré au spectateur la carte Non. Et je te prouve mes dires c'est que tes pensées sont les miennes. Oui. Parce que regarde. Si j'étale le jeu, au oui. milieu, apparaît désormais une carte. Une seule carte rouge. Oui, je vois ça. Et dessus, il y a marqué quoi Tu peux le lire à haute voix. Mes pensées sont les miennes. Vos pensées, pensées sont les miennes sont les miennes. Je m'as lu. Et ce qui serait très étonnant, c'est que la carte que tu as pensée dès le début. Ouais. Soit, eh bien, le valet de pique. Tout à fait, c'était tout à fait ça, le valet de pique. Le valet de pique. Surprenant comme tout. Je vous remercie beaucoup, mes amis, d'avoir regardé cette vidéo. Brigitte et moi, nous vous donnons rendez-vous sur la prochaine qui sortira dans un mois. En attendant, bonne année magique encore. À bientôt. Bye bye. Bye bye. À bientôt.